Bien, on m'a demandé de faire la synthèse de cette journée. Difficile, surtout que vous êtes fatigué, que vous pensez déjà à la manière dont vous allez pouvoir rentrer. Donc je vais essayer d'être le plus... On a combien Une heure et demie Qu'est-ce qu'il... Ouais, je vais le chronomètre quand même, parce que des fois, au bout de deux heures, je parle toujours. Voilà. Bien. Hein non, euh... C'est très sérieux. Nous étions invités aujourd'hui à étudier ensemble cette responsabilité sociétale et les nouvelles gouvernances qui l'accompagnent et de traduire cet outil de cette journée un défi d'innovation pour les managers européens, carrément des organisations à vocation sociale. Partant de nos expériences, on a échangé entre nous, on a écouté toutes les expériences des uns et des autres. Et euh, nous avons échangé sur tous les ingrédients de bon management de nos organisations face aux changements et aux évolutions. Madame Charest-Gaudard, le de la région, a donc dépositionné prioritairement l'enjeu de la jeunesse dans cette troisième ère que nous vivons et qui serait anthropologique. Faut-il aujourd'hui s'excuser d'être jeune Pleine d'optimisme, elle a fait valoir au contraire tout l'intérêt des générations montantes, agiles, dynamiques, collectives, itératives, bref, une génération prête, au contraire, euh, à d'autres formes de partage, des biens, des liens, des échanges, des relations, et nous invitant, comme cette jeunesse, à l'être de nous-mêmes dans nos organisations. Mais Dominique Plin a mis la barre un peu plus haut. Nous n'avons pas seulement vocation à préparer l'avenir. Cet avenir devra en plus être accessible à tous. On voit déjà Paris, quand on sait le degré d'inégalité sur notre planète, il n'y a qu'à mettre les infos, téléphones ou d'autres, pour le voir. Cet avenir donc doit être accessible à tous. Et c'est vrai pour toute la planète, mais c'est vrai aussi dans nos trois pays respectifs. La Roumanie, le Luxembourg, la France et dans toute l'Europe, une même Europe. Et Dominique est allé encore plus loin en disant que chacun puisse aller au bout de ses capacités. Ça va beaucoup plus loin. Et plus exigeant encore, Dominique nous invitait à permettre à chaque personne accompagnée de participer elle-même à son devenir. Elle citait trois composantes incontournables. L'organisation des mandats de chacun, selon des règles lisibles et compréhensibles, la compétence et l'exigence de compétence, et la capacité à décider dans un cadre construit et favoriser l'accès aux personnes accompagnées à ce cadre. L'ambition, le pari, le défi fou, il faut le dire, Nathalie Sorita a osé l'exprimer. Se sentir citoyen du monde, pour tous. Et nous avons envoyé à nos responsabilités d'intervenants ou managers sociaux, que les managers sortent de leurs réserves, qu'ils expliquent en quoi leur approche est différente de l'économie de marché, osant le tout dans la confiance et l'intelligence collective. Alors, face à tous ces défis posés, et dans le panorama rapide que j'ai tracé au départ, qui caractérise notre environnement, les principes fondateurs, les acteurs clés, la territorialisation, le nouveau rôle des intervenants sociaux, les exigences nouvelles et les, é... et les défis nouveaux. Quels sont les enseignements de cette journée Puisque Bogdan, Anna Maria ou nous ont d'emblée conquis avec leur démarche et leur outil fabuleux qui est le code sociétal, et bien que je ne sois pas capable comme eux de vous faire mes commentaires en roumain, je vais me risquer à synthétiser notre journée au filtre de ce merveilleux code sociétal. Mais attention, je l'appliquerai tant au fond de tout ce que nous avons échangé qu'à la manière dont nous y avons travaillé. Soyez attentifs. Commençons donc par voir si nous avons respecté aujourd'hui les sept principes du code sociétal. Premier principe. Une démarche de responsabilité sociétale basée sur une vision à long terme. Oui, grâce à Bogdan. Bogdan, grâce à Bogdan et à l'évolution climatique, les autruches sortent la tête du sable pour chercher la nourriture dans les arbres. Et nous, nous avons rêvé 2030. Plus sérieusement, nous nous sommes convaincus de l'importance de regarder loin et large, avec tous les acteurs, tant au niveau national que local, pour imaginer ce que pourra être demain. Et comment nous pouvons au mieux accompagner les travailleurs sociaux, et avec eux les usagers, pour qu'ils soient aptes demain à affronter un contexte qui aura fortement évolué. Pour cela, Bogdan nous a invités à passer du social au sociétal. On ne peut plus s'en tenir uniquement à la responsabilité sociale vis-à-vis -vis des individus, mais sociétale, vis-à-vis -vis de la planète et de la menace sur l'espèce. La responsabilité est à mettre au regard du pouvoir et de l'information dont on dispose. On sait, on peut, on est donc responsable. Et cette responsabilité, référence à Gaston Berger, permet de voir large, voir loin, d'analyser en profondeur, de prendre des risques de penser à l'homme, nous conduit à l'importance de combiner les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, dans des approches qui respecte l'approche éthique, fondement de notre travail social, et qui nous renvoie à l'ingrédient suprême que j'ai noté, qui me semble à retenir pour vous tous, Imaginez le regard de l'autre, le visage de l'autre, au-delà de ce qu'on ne peut pas percevoir directement, ici ou là-bas, toujours penser au visage de l'autre, ici ou là-bas, aujourd'hui ou demain. Imaginez tant dans le risque du mauvais 2030 qu'on vient de nous présenter, que dans l'espoir du bon 2030 que vous avez imaginé, le visage de ceux pour qui nous réfléchissons. Quand j'étais jeune militant du mouvement de jeunesse, on chantait un, un chant qui, qui disait « quand la terre tournera autrement, tu verras la gueule des gens ». Mais revenons-en au code sociétal et à son principe numéro 2. L'approche intégrée des questions économiques, sociales, environnementales et de gouvernance. Là, un petit carton jaune, malgré la présence remarquée de Leonardo DiCaprio, il nous a un peu peut-être manqué la présence d'économistes, de chefs d'entreprise, d'élus, d'écologistes. C'est pas grave, nous allons les retrouver dans nos territoires en rentrant, mais ne les oublions pas, c'est avec eux que nous ferons le développement social. Car avec l'outil que nous a présenté avec brio et vraisemblance, Anna Maria, et l'outil partageable qu'il constitue, nous sommes capables de les réunir, ces acteurs du développement social, tous ces acteurs, autour de nos organisations et avec les publics, pour répondre un à un à leurs objections, parce qu'ils en ont beaucoup. Mais courageusement, nous leur dirons, comme avec Diana, « Bada, si !» C'est possible, comme au sein de Crayonetica. Anaka nous a d'ailleurs montré comment la réappropriation culturelle de la rue avait transformé non seulement l'espace urbain, mais les acteurs eux-mêmes et l'équipe elle-même d'animation, elle-même impressionnée et transformée par ce qu'elle avait produit en transformation de la rue. Le principe 3 du « Da sociétal Code » nous invite maintenant à des mesures de responsabilisation Fondé dans des référentiels reconnus au niveau européen et international. Alors là, on a été gâté. Bien qu'un peu perturbé par une intervention multinationale, où le Suisse nous a expliqué en belge, en lien avec des collègues au nom à consonance italienne, ce qui se passe au Luxembourg, ils ont brillamment démontré que le seul langage, le seul référentiel qui tienne dans le dialogue d'une Europe sociale, c'est la participation. La participation qui inclut bon, l'exercice. Hein. La participation qui inclut information, consultation, discussion, délibération, collaboration, cinq ingrédients progressifs qui permettent à chaque personne euh, de euh, ne pas être opérée seulement selon les difficultés, ses difficultés, mais aussi selon ses ressources et euh, D'opérer un accompagnement qui ne dispose plus seulement du savoir, mais qui soutienne un projet et l'organisation afin que les personnes en question puissent trouver leur place. Et c'est là que s'applique le principe 4 du Code, la formation des équipes opérationnelles afin qu'elles appliquent pertinemment et efficacement les mesures de responsabilité sociétale. Et là, comme c'est la moitié de mon intervention, besoin, il y a eu une petite pause, divertissement, puisque nos intervenants ont appliqué ce, ce processus, ce principe numéro 4, de la formation, qu'elles appliquent pertinemment efficacement les mesures de responsabilité sociale, puisque j'ai cru pu comprendre euh, qu'ils euh, euh, se sont appliqués eux-mêmes, ces principes de responsabilité sociétale, dans notre belle Bourgogne, où ils ont fait un gros effort en appliquant à merveille la mesure Numéro 13. Faire un usage rationnel de l'eau. Ils n'ont bu... bu que du Bourgogne, appliquant ipso facto les principes 11, 16, 21, 22 et même 8. 11. Acheter des biens et des services écologiques. 16. Réduire les impacts liés au transport. 21. Évaluer et gérer l'impact sur l'économie locale. 22. Soutenir la création des emplois durables. Et enfin, 8. Respecter les valeurs culturelles et promouvoir le dialogue interculturel. Merci à vous. Et comme je vous voyais déjà guetté votre montre pour voir si nous avions près de la fin, je vous ai dit qu'on n'était qu'à la moitié. Et donc, comment s'applique ce principe 16, plus sérieusement Nos amis luxembourgeois ont mis en avant l'objectif de formation de nos professionnels pour, condition préalable, connaître l'histoire des usagers auxquels on a affaire, organiser leur écoute, co-construire la décision avec eux. Former aussi nos professionnels pour qu'ils intègrent l'environnement dans le suivi du parcours et pour qu'ils adoptent une posture nouvelle, la mise en réseau de la personne, accepter l'autre comme interlocuteur, prendre en compte sa propre expertise. Enfin, privilégier l'écoute plutôt que l'interventionnisme ou l'activisme. Ils nous ont ainsi conduits tout droit vers l'objectif 5, la participation des parties prenantes aux démarches de responsabilisation. Au travers du projet Enable, l'usager va jusqu'à être le président, ce que j'ai noté, si j'ai bien compris, du focus group chargé de tester le service qui va s'appliquer à lui-même. Je trouve ça admirable. Et nous rappelons les éléments de la participation, bien communiqués en s'adressant à tous les acteurs, fédérés, structurés, évalués en commun, avec des indicateurs divers, penser la participation en continu et former tous les niveaux, encore la formation, et de façon coproductive. Ils ont enfin apporté concrétisation à l'objectif 6 du Code, que vous connaissez maintenant, Barkin, la promotion de la responsabilité sociétale dans la sphère d'influence de l'organisation. Elles nous ont indiqué l'importance de la gouvernance créer les conditions d'une info accessible et de la formation des participants, repenser même l'organisation du travail, interagir entre le professionnel et l'usager, repenser les lignes hiérarchiques, mettre en avant la valeur de la citoyenneté dans tous nos établissements. C'est une part de risque et de responsabilité, mais il nous invite à la mettre en œuvre, et là c'est à vous de mesurer dans vos propres organisations la capacité à aboutir à ces cinq objectifs, à l'un de cette vision très positive de la gouvernance. Gardons juste à l'esprit la qualité première de cette gouvernance, et la jubelance, opmier op op op op samquette, opnier samquette, opnier samquette, l'écoute, l'écoute en luxembourgeois. Ah oui, il faut suivre, hein, quand il y a dit, il n'y a pas d'abattre, on l'autre, oui. Mais bien entendu, théoriser une chose, atteindre les objectifs en est une autre et garder chenillé au corps l'exigence des pionniers, mais la barre encore plus haut. C'est pourtant ce que vous dit le principe 7 de notre désormais Bible à tous. L'amélioration continue en appliquant des mesures correctives et en généralisant les meilleures pratiques. Eh bien, Catherine Delorme et Sylvie Lopis ne se sont pas démontrés, Malgré le peu de temps qu'on leur a accordé, en violation du principe 2, Assurer des conditions de travail équitables et décentes. Et du principe simple, assurer la reconnaissance du travail des employés, y compris de nuit. Elles nous ont captivés en expliquant comment passer du global au local. Plutôt considérer la crise comme une mutation, une transformation durable. Et donc, et donc oser les expérimentations. Les oser à l'échelle du territoire, parce que c'est là que peut s'opérer la transversalité, créer du lien, de la proximité, de l'intelligence collective, et de instaurer la convivialité. N'oublions jamais ça. En tout cas, le collaboratif est probablement la révolution du management, ce qui nous conduit vers des organisations qui ne sont plus euh, stigmatisantes ou fatigantes, mais des organisations apprenantes, des organisations dans lesquelles chaque jour nous allons progresser vers cet objectif euh, qui nous permet de traduire ces euh, grandes orientations du global au local. Sylvie nous a d'ailleurs montré comment au local porter cette exigence permanente de l'amélioration continue en redonnant à chaque usager sa part dans l'action, en, en s'autorisant à oser porter un nouveau regard sur les projets, sur les usagers, et en faisant interagir le triptyque des lieux, des liens, des temporalités. L'importance de communiquer, mais... Communiquer, pas d'abord pour faire la propagande, mais pour communiquer pour changer de regard. Et aussi changer d'échelle. Inviter les gens à sortir de leur cadre. On disait quand j'étais en, en intercommunalité développement local, développement local par vocal. Et pour nous, c'est important de pouvoir changer d'échelle, montrer que la planète, elle se vit là, dans notre territoire, tous les jours. Sortir d'une posture en surplomb, nous disait Sylvie, pour euh, euh, aller plutôt aux côtés du usager, dans cette notion du dernier mètre, le territoire vécu par le citoyen, où la cohésion sociale prend plutôt la nature, et la vie et le visage du bien-vivre territorial. Voilà, du global au local, tout simplement. Nous en sommes tous capables. Bada, si. Et vous nous l'avez d'ailleurs dit dans les ateliers, nous vous invitons à promouvoir tout cela au regard du principe 34, restituer et faire le reporting, pour ceux qui n'auraient pas compris en français, restituer les performances de la responsabilité sociétale à toutes les parties prenantes et au grand public dans votre organisation, dans votre lieu. C'est votre mission désormais de porteur de cette Bible du Code sociétal. Et si vous voulez, une fois pour toutes, faire partie des apôtres de cette Bible et de ce courant puissant européen, une fois pour toutes, très sérieusement... Évitez d'être les don quichotes du développement social. Appliquez les 36 principes du seul code qui sera, écoutez bien si vous êtes encore en forme, du seul code qui sera le phare de votre action. Bon, à la fin. Euh, une seule adresse, test.sociétal.eu et on invite chacun à prendre contact avec les organisateurs, lire test nos amis roumains, nos amis luxembourgeois, Sincèrement, allez, allez utiliser euh, ce, ce dispositif. Je le ferai moi-même pour beaucoup d'organisations que je connais associatives dans lesquelles je milite. Faites-le et rentrez dans euh, le cercle des opérateurs et des coopérateurs, puisqu'on vous invitera à l'améliorer avec euh, les fondateurs. Merci beaucoup.